Rendez-vous hebdomadaire. Tous les mardis, je vous retrouve pour 3 minutes pour changer de vie. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous l'êtes autant que moi parce que là, je suis venue avec quelque chose qui me tient à cœur. C'est la notion du paradis et la notion de l'enfer. Ça, c'est un sage qui, à sa mort, donc arrive euh, au, en, en enfer et il regarde et il voit les gens attablés avec euh, des baguettes de 2 mètres. Mais ils meurent de faim, il meurt de... ils sont squelettiques. Pourquoi Parce que personne n'arrive à mettre les deux baguettes à sa bouche pour manger ce qu'ils ont. et Parce que l'autre main est attachée et ça c'est l'enfer. Et il part aussi euh, au paradis. Et là il voit, c'est les mêmes personnes aussi. Enfin pas les mêmes personnes, mais elles ont aussi des baguettes qui font 2 mètres. Mais tout le monde arrive à manger. Pourquoi Parce que chaque personne qui a des baguettes a pris le temps de faire manger la personne qui est en face d'elle. Donc tout le monde mange, tout le monde est heureux et c'est une métaphore un peu pour le paradis et pour l'enfer. Le, en réalité, on est égoïste. Oui, vous avez bien entendu et je pèse bien mes mots, on est égoïste. On ne n'est pas égoïste, mais on le devient D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, levez la main, vous allez voir que quand vous allez euh, donner quelque chose à un enfant, même si vous le lui achetez, même si vous le lui avez préparé, pour peu qu'il aime, il ne va pas vous goûter. Tu me donnes un peu, ah non, c'est à moi ça, ça, non, ça, c'est à moi. Le, les deux petits enfants qui jouent ensemble, le frère et la sœur, donne à ta sœur, ah non, c'est mon jouet, je ne donne pas à ma sœur, non, non, c'est à moi, je ne donne pas. Et c'est pareil, vous avez même le couple, quand euh, le gamin voit le papa faire un bisou à la maman, « Non, tu embrasses pas, c'est ma maman, tu ne la touches pas, c'est ma maman !» Et vice-versa avec le père. Donc, on est égoïste. Regardez un gamin quand il va à la cantine, il est là en train de dire oui, « qui veut de mon goûter Je vais goûter tout le monde !»« Ah non, c'est à moi !» Pareil pour les, <rire> les résultats. « C'est quoi la solution ?»« Ah non, je ne sais pas, je suis désolée !» Donc, on est égoïste et c'est pire, parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Pour vous, c'est que ça empire avec l'âge. Tout ce que vous êtes, le, il, il s'amplifie, il, il se bonifie avec l'âge. Donc, si vous êtes un petit égoïste jeune, vous devenez un grand égoïste adulte. Et le problème, c'est que si vous ne faites rien, bah, petit à petit, on va vous trouver imbuvable, exécrable. Les gens ne vont pas beaucoup vous fréquenter, parce que des fois, on n'en est même pas conscient. Combien d'égoïstes sont égoïstes tout le monde peut le voir, sauf eux. Tout le monde les traite d'égoïste et eux disent « Moi, jamais de la vie, je ne suis pas égoïste, d'où tu viens chercher ça ?» Tout ça, pourquoi Parce qu'on est avec une mentalité où, quand on est dans une relation, on rentre pour prendre. Comme un vampire, qu'est-ce que je vais prendre, qu que je vais, en quoi il va m'aider, en quoi il va, il va m'ouvrir les portes, qu'est-ce qu'il va m'offrir, comment il va me, me, me seconder, etc. On ne donne pas pour au contraire donner, qu'est-ce que je peux donner à la relation, qu'est-ce que je peux donner à l'autre, comment je peux l'accompagner, etc. Et moi je crois à cette loi, si vous voulez quelque chose, il faut le devenir et vous allez le recevoir. Vous voulez du bonheur Offrez du bonheur. Soyez une machine à fabriquer du bonheur. Vous voulez de l'amour Dispersez de l'amour autour de vous. Vous voulez le flou, flou, flou de l'argent Soyez généreux. Sinon, vous envoyez un message clair à l'univers de n'y a pas assez. Je ne mérite pas. Le peu que j'ai, je dois le garder. Et il dit bah, si tu veux le peu, je vais te laisser avec le peu. D'accord Donc, réellement, pensez à donner. Et changer la manière avec laquelle vous abordez vos relations, quelles qu'elles soient professionnelles, amicales, affectives, familiales. Si je veux quelque chose, je l'offre en premier. Et rien que ça, si vous changez que ça, aujourd'hui, ça ne fera pas une différence. Vous avez raison. Mais c'est comme un bateau. Si vous changez de 2 degrés de la destination d'un bateau, vous êtes sur un bateau de croisière, vous ne le sentez pas. Mais au bout d'une semaine, 15 jours, 6 mois, 1 an, je peux vous garantir que vous arrivez à une autre destination. Et c'est ça qui fera une grosse différence dans votre vie. Vous avez aimé cette vidéo Partagez-la à tous les égoïstes. Et, mais qui ne savent pas qu'ils sont égoïstes, peut-être que ça va leur ouvrir les yeux. <rire> Si vous l'avez aimé, partagez-la aussi aux personnes qui souhaitent juste euh, s'améliorer et avancer. Si vous-même, vous avez vécu une histoire, lue, euh, j'en sais rien, moi, euh, entendu une histoire exceptionnelle, aidez-nous à, à la transmettre à un plus grand nombre, facile. Nom, prénom, adresse mail à contact.com. C'est tout pour aujourd'hui les égoïstes, ont on en prie pour leur grade aujourd'hui et en espérant que c'est vraiment la possibilité d'ouvrir ses yeux, de s'ouvrir aux autres. C'était Nahid Rashed, Haideroua et L'Aïhfouz